Bonjour, bonjour, bonjour mes amis Alors, comment ça va aujourd'hui On commence avec des anecdotes du ouf Je me présente, moi je suis Croquis et c'est la chaîne Croquis et Stocky pour les meilleures anecdotes Alors, on commence deux blondes discutent. La première blonde dit à la seconde Cette année, Noël tombe un vendredi. Oh, mais j'espère que ça ne sera pas le vendredi 13. Répond la deuxième. <rire> Nicolas Sarkozy et François Hollande se retrouvent dans un avion. François Hollande ouvre la porte de l'avion en plein vol et jette un billet de 500 euros. Je vais faire une personne heureuse. Nicolas Sarkozy sort son porte-monnaie et jette 50 billets de 10 euros. Je vais rendre 50 personnes heureuses. Et là, le pilote se retourne et leur dit moi, j'ai juste deux qu'on jeté par le fenêtre et je ferai soixante mille ans de personnes heureux. <rire> un non, va acheter un jouet à sa fille et demande à la vendeuse combien coûte la barbie de votre vitrine. La vendeuse lui répond laquelle. Nous avons Barbie au fitness pour 19,95 euros. Barbie joue au volleyball pour 19,95 euros. Barbie fait des courses pour 19,95 euros. Barbie va au travail pour 19,95 euros. Barbie va danser pour 19,95 euros. « Barbie divorcée pour 265,95 euros. » Tout étonné à l'homme du monde. « Mais pourquoi la Barbie divorcée votait la 265,95 euros alors que tous les autres ne valent que 19,95 euros pièce ?» La vendeuse lui répond. Monsieur, la Barbie divorcée est vendue avec la voiture du Ken, la maison du Ken, le bateau du Ken, les meubles du Ken, l'ordinateur du Ken et un ami du Ken. <rire> Sur un vol à destination du New York, le chef du cabine contrôle les billets. Et s'aperçoit qu'une belle blonde s'est installée en première classe avec un billet en classe économique. Il a pris donc de bien vouloir rejoindre sa place en place économique. La blonde refuse catégoriquement. Je suis belle, je suis blonde et je vais à New York. Pour éviter un scandale, le chef du cabine demande au copilote d'intervenir. Mais la blanche ne veut rien entendre. Je suis belle, je suis blanche et je vais à New York. Le copilote s'adresse au commandant du bord qui le reçoit. Oh. « Je suis mariée à une belle blonde et je connais les mots qu'il faut dire. » Il se rend auprès de la passagère, lui parle à l'oreille, et la blonde va enfin à la place qu'elle a réservée. Alors le copilote dit, « C'est le commandant, que lui avez-vous dit ?» Je l'ai dit que la première classe se posait à Dallas. <rire> Et voilà, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mes amis. Et donc, on se retrouve la prochaine fois pour les nouvelles anecdotes. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est juste à haute en cliquant sur le lien. Bonjour, merci beaucoup et à très très bientôt. Au revoir.